Hey, vous savez, l'air. Ah, Albanique! Quand Et tout le crafo tout là, des moi J'ai et Malti a Hey Waouh À Walter, At least it was pan at here. Lani sonoura derrecto derrière. devoniche la ah. ni Lani, la photo Gigi a bi chutapleku ko e bat olinda ho atrid, noumen, sid gyateweper. Foce, milka inchel zon affer. La zava ke batalindusha, rodusha, vo moikote eip kirusha. Mbata raporka anye bravagnar. Batviele idular, Numen, va isga ko e karola. Et bateau lindaho, qu'en tachez, jeune, vieille et qui tawa meru jarnafa. yivela, vela, bam va bardenas reales lindaho warayav, isen sen mouvayar vieille nous dibla auto veiller. Il cassoïste, maquelle Va-le-vo-tu-wa-va-fa-zal-a-ni! fa ni qu'elle a retir Va mon c'est verrou Nous devons ni chez la mais où avoir cette